La pile électrique. Des fils de cuivre, reliés à des piles électriques, sont placés dans des bouts de kaolinite et de smectite. Une heure plus tard, les fils sont retirés. Dans le cas de la kaolinite, il ne se passe rien de particulier. Dans le cas de la smectite, un boudin d'argile s'est formé sur le fil positif. La kaolinite est électriquement neutre, tandis que la smectite est chargée négativement.